Moi je vais vous parler aujourd'hui de GraphQL et Django. Donc, euh, je m'appelle Mehdi Radadi, je suis développeur à Polyconseil et euh, je fais principalement du Django, du View et un peu de GraphQL du coup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Polyconseil, euh, c'est une entreprise de conseil d'à peu près 150 personnes et moi je fais partie en particulier de l'équipe de qui travaille en Python et donc euh, parmi les projets que vous connaissez peut-être c'est Autolib. Donc euh, Autolib, le, le système de euh, partage de voitures qui était à Paris jusqu'à juillet dernier avait été fait entièrement en Python, donc en Django pour le, pour le système d'information et euh, y compris l'embarqué euh, qui était dans les voitures et dans les bornes. <rire> Pardon, excusez-moi. Alors... Donc on va commencer par une rapide introduction, euh, pourquoi est-ce que euh, j'en suis venu à GraphQL, ensuite je vais vous présenter GraphQL en lui-même pour euh, vous expliquer à quoi ça correspond, et après on viendra à, à l'implémentation en Python avec Graphene. et ensuite on ira aller chercher un peu plus loin pour voir, euh, bah, c'est mignon, c tout ça, mais est-ce que concrètement ça marche si on cherche à faire plus de choses avec. Alors, pourquoi Donc, euh, Le web a pas mal évalu évolué sur, euh, sur les dernières années, donc euh, au début, on était sur une architecture surtout euh, avec, bah, on avait un client, un serveur, on faisait des requêtes dessus, il nous répondait. donc euh, on pouvait euh, faire le scale horizontalement, etc. Euh, Aujourd'hui, on est plus passé sur différents clients, donc euh, à la fois du web, à la fois du téléphone, à la fois des tablettes, mais aussi sur euh, différentes choses au niveau du serveur, donc euh, potentiellement même euh, avec des architectures microservices sur euh, des choses qui peuvent être très différentes derrière et qui discutent. Mais alors, oui, REST, ça existe, ça marche. Euh, si vous avez des questions dessus, je vous invite à regarder euh, la présentation qui a lieu aujourd'hui sur REST. Mais ça ne marche pas forcément tout le temps. Donc euh, je ne suis pas là pour vous expliquer que GraphQL est mieux que REST. Je ne suis pas là pour euh, faire l'évangéliste, je suis là pour vous montrer à quoi ça sert. Donc REST, c'est pas un standard. Ça, ça peut être implémenté de manière assez différente euh, ça peut être ça peut devenir compliqué à certains endroits alors après euh, pas, ça ne veut pas dire que GraphQL va répondre à vos questions ça veut juste dire que vous avez des questions à vous poser au moment, de l au moment où vous architecturez votre système, est-ce que concrètement quelle est la solution vous avez un tournevis, vous avez un marteau ils ne sont pas faits pour faire la même chose et enfin euh, l'une des, des problématiques de reste ça va être de euh, vous avez besoin de faire un point d'entrée par ressource. Donc, si vous avez besoin par exemple d'une ressource en particulier, mais vous avez besoin de différentes données de cette ressource, vous pouvez être amené à créer différents endpoints. Alors, qu'est-ce que c'est que GraphQL Alors, GraphQL c'est un langage de requête. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour faire des requêtes, ça n'a pas de présupposition de ce, de ce qui se passe derrière. C'est vraiment juste. Bah, j'ai besoin d'une donnée, j'ai besoin d'un de, euh, de, certain nombre de choses et ça va être la manière dont je vais le récupérer. Euh, ça a été créé par Facebook euh, en 2015, open sourcé en 2016 et il l'utilisent depuis. Alors... Il faut bien voir que, euh, comme je vous disais, GraphQL, ça va pas être... Euh <coughs> GraphQL, c'est vraiment un langage de requête. Il faut voir ça un peu comme le SQL du web. Donc là, vous avez par exemple une requête... Qui vous permet de récupérer des informations. Donc là ce que dit cette requête c'est que je veux bah, par exemple euh, toutes mes to doux je veux leur identifiant, à quelle date elle a été créée, je veux savoir bah, le créateur qui c'est. je veux bah, juste son identifiant et euh, les, la description des to doux Donc là vous voyez vraiment le euh, je veux quelque chose du coup je le demande et je l'écris. Donc alors en GraphQL il y a, différentes, euh, il y a, il y a des objets donc c'est à dire que euh, GraphQL c'est euh, c'est basé, bah, comme son nom l'indique, sur un graphe, donc vous allez pouvoir récupérer différentes choses. Et euh, bah, typiquement, vous allez voir que si on prend l'idée du graphe, là, le premier élément qu'on demande, c'est euh, l'élément tout doux. Et ensuite, on va descendre pour aller chercher bah, potentiellement les liens entre cet élément et d'autres objets. Donc là, par exemple, on commence par les tout doux et ensuite, on descend sur, euh, bah, par rapport à ce qui est lié à cet objet, je veux ça. Donc il y a différents. Euh, c'est là qu'on définit des types. Donc les types euh, c'est ce qui va construire votre schéma. Et le schéma, c'est ce, ce que vous allez exposer et ce qui va expliquer en fait à l'utilisateur de euh, votre API de quoi, qu'est-ce que je peux demander à, euh, à cet endpoint Donc là, euh, ça c'est du GraphQL pur, donc c'est vraiment, euh, si vous pouvez le faire, enfin euh, vous pouvez définir votre schéma pour euh, n'importe quel type de backend, ça, ça, ça aura la même tête. Donc là, par exemple, on peut voir que euh, on a des types euh, qui sont prédéfinis et qui existent déjà, donc par exemple on va avoir euh, bah, les identifiants, les chaînes de caractère, etc. On a aussi des types qui peuvent être définis par, par l'utilisateur, comme on peut le voir dans la to-do list, qui a euh, elle, une liste de tout doux. Alors, donc on en revient à quest ce que je peux lui demander à cette fameuse API À quoi elle me sert et qu'est-ce que je peux requêter dessus Donc, on a, euh, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il va y avoir en fait euh, plusieurs objets. Donc, le premier, ça va être les requêtes. Donc, euh, les requêtes, c'est, il euh, faut voir ça un peu comme l'équivalent de je veux, j'ai besoin de cette ressource ça va être uniquement de la lecture. <cười> Et ça se définit comme suit. Donc là, par exemple, on dit qu'on veut l'utilisateur avec l'identifiant numéro 2 et on a besoin de ces informations. Et donc, ces informations, elles vont être tournées sous cette forme. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, euh, sur, euh, sur cette requête... Pardon. Je vais arrêter de jouer avec la souris. Euh, on a exactement ce qu'on a demandé juste avant. Je ne sais pas si vous, si vous voyez. Donc Je lui demande un identifiant, un, uti, un nom d'utilisateur, un email, etc. Et on reçoit exactement le même blob de données. Donc C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire votre requête, votre front ou votre utilisateur va, va demander un certain nombre d'informations. Il n'aura pas plus, pas moins. Vraiment pas. Donc ça, ça, ça présuppose plusieurs choses. C'est que la première... Il va falloir que vous, que vos, que vos, par exemple, vos développeurs, ils aient conscience que, euh, de ces ressources, donc comment il va pouvoir aller les récupérer. Euh, vous donnez beaucoup de pouvoir à, à votre, au, au, au, au client, parce que bah, concrètement, il va pouvoir demander euh, plus de choses, il va pouvoir demander de moins de choses, il va falloir, enfin ça va vraiment être le produit et le front qui va définir euh, les requêtes qui vont être envoyées. Donc... Ensuite, on en a un deuxième type donc on appelle les mutations. Les mutations, ça va être pour faire de l'écriture. Donc ça veut dire que ça peut être pour créer des utilisateurs. Par exemple, comme ici, ça va être aussi pour toutes les tâches qui vont devoir être exécutées sur le serveur. Donc vous pouvez, avec une mutation, si elle a été définie, demander de lancer un cron, demander de lancer une certaine tâche, une certaine action, enfin un peu tout et n'importe quoi. C'est à vous de le définir. Et même principe que pour, euh, que pour les requêtes, ça vous renvoie exactement ce que vous lui avez demandé. Donc là, par exemple, euh, on a dit qu'on crée un utilisateur et que quand ça revenait, on voulait récupérer ben, son, son nom, son ID, etc. Et il vous renvoie exactement la même chose. Il vous dit, bah, c'est bon, euh, j'ai bien créé mon utilisateur et il a bien ces informations-là. La troisième chose, c'est euh, ce qu'on appelle les, la notion d'abonnement, les subscriptions. Cette notion-là, en fait, euh, ça va être liée à plutôt à du temps réel. En gros, c'est vous dites que vous souhaitez vous abonner, par exemple, à un flux et derrière, à chaque fois qu'il y a une modification sur, euh, sur ce flux, ça va être mis à jour. Donc c'est par exemple ce que fait Facebook quand vous. Euh, alors je ne sais pas si tout le monde utilise Facebook, mais par exemple quand il euh, y a un post et que quelqu'un met un like dessus, concrètement c'est ce qui se passe derrière. C'est il euh, <coughs> il va y avoir une requête qui va être envoyée en disant bah euh, le post euh, le post X a eu euh, un like de plus et ce qui fait que c'est répercuté en fait sur tous les autres euh, sur tous les autres euh, utilisateurs qui sont actuellement en train de visualiser ce post et ça va automatiquement se mettre à jour. Et du coup, c'est un peu le même principe. On récupère un peu tout ce qu'on qu veut à chaque fois. Alors, il y a cinq euh, critères principaux. Donc, C'est que c'est hiérarchique. Étant donné que c'est un graphe, comme vous, comme vous avez pu le voir, euh, ça présuppose que, euh, au moment où vous faites votre requête, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux filtrer quelque chose, je veux récupérer un objet avec une certaine condition, je ne vais pas pouvoir filtrer sur les objets qui sont les enfants de la requête. Donc si on revient euh, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on demandait la, le, tous les to toute la liste des to-do et tous les to-do associés, bah si vous voulez par exemple, euh, je sais pas, vous avez un état sur vos to-do et vous voulez juste ceux qui n'ont pas été terminés, vous n'allez pas pouvoir filtrer. Sur, euh, en demandant d'abord la liste. Il faudra demander les tout doux et ensuite récupérer ces informations. Le deuxième point, c'est que comme je disais, c'est euh, product centric et, euh, et c'est vraiment on donne le pouvoir au client. C'est-à-dire que vos requêtes, c'est vraiment votre client qui va les envoyer et vous allez les récupérer. <rire> Pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention dans les requêtes qui sont passées avant. Mais concrètement, on a du typage. C'est-à-dire que si on revient au schéma qui est au début, pardon, ici, on a des types. Alors c'est très pratique parce que ça veut dire qu'on a un contrat d'interface qui est très très fort. Et donc ça permet entre autres d'être sûr que les informations que vous envoyez, elles vont être validées à la fois par euh, votre back-end, mais potentiellement aussi ça peut être fait du côté front. Euh, ça permet d'être sûr qu'on a bien les bonnes informations et ça permet aussi en cas d'erreur de pouvoir débugger plus facilement. Et enfin, euh, la dernière partie, ça va être l'introspective. L'introspective, c'est euh, spécifique à tous les, tous les serveurs GraphQL. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, le schéma que vous avez défini va être exposé au niveau de l'API. Et donc, avec, un, avec une requête qui a une certaine tête, vous allez pouvoir lui dire, je veux trouver quelles sont les, euh, les ressources disponibles sur ce serveur. Qu que je peux demander donc ça fait à la fois un, un, une office de documentation donc ça vous empêche pas d'écrire de la doc attention c'est juste que si vous arrivez sur l'endpoint vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est disponible donc euh, est-ce que je peux récupérer les to-do qu'est-ce que je peux récupérer dedans est-ce que euh, potentiellement vous les verrez pas s'il y a de l'authentification c'est ce que fait GitHub GitHub a deux API GraphQL, elle en a une première qui est complètement publique et qui vous permet de récupérer et de scraper euh, ce qui se passe dans les repositories, mais aussi il euh, y a une partie privée et celle-là, de toute façon, vous pouvez faire l'introspection, vous ne la verrez pas parce que de toute manière, vous n'êtes pas authentifié, vous n'avez pas le droit de la voir. Du coup, pourquoi Alors, la première partie, c'est comme on a dit, vous récupérez exactement ce que vous voulez, donc pas de surprise. Il n'y a pas de « je récupère trop de données par rapport à la page que j'affiche » ou euh, « par, par rapport euh, à l'application mobile, il n'y en a pas, j'en demande trop » parce que bah, dans ce cas-là, c'est de votre faute, parce que concrètement, euh, vu que vous récupérez exactement ce que vous lui avez demandé, si vous ne récupérez pas assez de données ou trop de données, c'est qu'à un moment, votre requête est mal faite. Euh, le deuxième, c'est que c'est assez facile de faire évoluer l'API. Donc, euh, j'en ai pas parlé là, mais euh, il est possible de déprécier des champs et donc en fait quand vous allez récupérer le schéma d'introspection ça va être marqué que attention là vous êtes en train de vous êtes en train d'utiliser un champ qui va être déprécié donc ça n'empêche pas toujours de faire de la documentation mais ça rend euh, que c'est assez évolutif et comme on peut rajouter des champs sans que ça casse parce que concrètement si vous avez rajouté un champ dans une ressource mais qu'elle n'est encore requêtée nulle part bah, ça ne veut, veut pas dire que vous pouvez pas le faire ça veut juste dire que ça casse pas votre front et enfin euh on a en général un seul endpoint GraphQL. Encore une fois, ça dépend de votre architecture. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire en un seul et même endroit que vous êtes obligé de le faire. Ça veut juste dire que vous avez la possibilité. Alors du coup, maintenant, on va parler un peu de Graphene. Donc Graphen, pour je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, l'implémentation Python de GraphQL. Alors, du coup, on va essayer de créer une petite, euh, une petite application to-do. Je sais que ce n'est pas un cas d'usage euh, très, très, très, très complexe, mais on va quand même, euh, va quand même euh, se prêter au jeu. Donc, euh, on va commencer par créer des modèles. Donc là, vous pouvez voir qu'on définit deux modèles euh, donc, euh, dans du Django. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec Django, mais il se trouve que Graphene s'interface assez facilement avec. Donc là, on crée, deux, on crée deux modèles avec un certain nombre de champs. On les ajoute à nos modèles. Ensuite, on va pouvoir créer les schémas qui correspondent, euh, qui correspondent à, ces, euh, à ces modèles. Donc là, on peut voir qu'on euh, a créé bah, les deux types que vous avez vu tout à l'heure euh, qui étaient définis. Euh, on, bah, là, c'est vraiment l'image de... C'est assez facile parce que, bah, comme je disais, graphene se plug assez facilement dans le Django. Et donc, euh, vous allez récupérer en fait au, moment, au niveau de l'API exactement euh, ce que vous avez défini dans votre modèle. Encore une fois, c'est un choix d'architecture, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas exposer vos modèles directement, vous n'êtes pas obligé. Vous, euh, vous pouvez très bien dire que bah, ma base de données, elle a telle tête, mais que concrètement, je ne veux pas que mon schéma il copie ma base de données, je n'ai pas besoin de tout ou j'ai besoin de faire un certain nombre de calculs. Ça, ça voudra juste dire qu'à ce moment-là, vous allez devoir définir des types qui sont différents et ce sera à vous de faire les associations. C'est juste que pour euh, la présentation, c'était plus facile de passer par ça. Donc, euh, une fois qu'on a créé nos types, bah, on a juste dit que euh, dans notre schéma on allait avoir on allait avoir des to-do et des listes. Mais concrètement, on ne sait pas encore comment on peut les récupérer. Donc ça, on va utiliser euh les, on va définir du coup des queries qui sont en fait euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer et donc là ce que vous voyez c'est euh, le Resolve to do, ça permet de dire à Graphen bah, si jamais je te demande un to, un to do, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses donc euh, comme je disais GraphQL est agnostique de ce qu'il y a dessous il, il s'en fout, il n'a pas besoin de savoir euh, est-ce que je tape sur une base de données, est-ce que potentiellement je tape sur une autre API est-ce que c'est du Postgre, est-ce que c'est du Mongo, aucun rapport le seul truc qu'il doit savoir c'est comment il traduit la requête GraphQL au niveau du back-end. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aussi faire par exemple euh, bah la même chose pour les mutations. Et alors là, euh, vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez simple parce qu'il se trouve que il euh, bah y a des librairies qui permettent de récupérer... Euh, de récupérer directement les objets de, par exemple on peut leur passer enfin euh, ça s'interface avec euh, les serializers DRF euh, et ça permet de créer des choses assez, faci assez facilement. Je mets un point d'attention si vous avez besoin de faire des choses compliquées ou de l'optimisation vous allez vite vous rendre compte que la magie noire qu'il y a là marche beaucoup moins bien mais on en parlera un peu plus tard. Donc euh, une fois qu'on a créé nos modèles on a créé euh, nos, différentes, euh, nos différentes requêtes et nos différentes mutations pour expliquer euh, bah, comment on traduisait euh, les requêtes qui vont arriver sur le back-end. On va pouvoir créer notre schéma. Donc là, ça va être le schéma au niveau du projet. En fait, on lui explique, Bah voilà, moi je vais avoir, euh, je vais avoir euh, deux deux objets qui sont les, les, les queries et les mutations donc c'est à dire que par exemple si vous avez plusieurs applications vous pouvez toutes les vous pouvez toutes les importer là parce que comme vous pouvez voir on récupère à chaque fois tout doux schéma point mutation là vous pouvez en a, vous pouvez en ajouter à l'appel si vous avez euh, 4 5 6 autant que vous voulez d'applications dans votre euh, dans votre projet de django rien ne vous empêche de toutes les mettre là encore une fois ça c'est si vous voulez un seul point d'accès si vous en voulez plusieurs faudra en créer autant que euh, autant que vous voulez et une fois que, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rajouter à, dans les settings Django bah, la librairie qui va bien, et surtout lui spécifier, mais où est-ce que je vais aller chercher mon schéma et Alors je ne sais pas si vous avez fait attention sur la slide d'avant, on a mis un petit euh, debug. Au milieu. Alors ça c'est assez pratique quand on développe, ce que ça fait c'est que globalement on va avoir Graphene qui, enfin, qui va venir au milieu des requêtes et qui va permettre entre autres quand vous faites vos requêtes dans, dans une interface de vous dire bah, par rapport à la, à la requête GraphQL que j'ai envoyée voici le nombre de requêtes SQL que j'ai vu passer, euh, voici le temps de réponse etc. Enfin, c'est assez pratique notamment pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Et après, bah, on fait classique Django, on crée une API et euh, on joue euh, et on peut commencer à jouer. Du coup, <coughs> si on regarde, ça, c'est GraphQL. GraphQL, c'est euh, une, interfa une interface qui est assez, euh, qui est assez utilisée euh, dans GraphQL, qui. Euh, est disponible dans Graphene, mais qui est aussi disponible par exemple si jamais vous voulez le faire sur un serveur Node, ce que ça fait c'est que ça vous permet de jouer avec l'API. Il y a une notion d'historique et alors là, je vais essayer de… Hop. Donc là ce que vous avez de ce côté-là, c'est euh, ce qu'ils appellent la documentation mais ce qui en fait est l'équivalent de mon schéma d'introspection. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous balader, vous balader dedans et regarder qu'est-ce qui est disponible. Ce qui fait que si jamais vous avez besoin euh, d'informations et que vous avez euh, au niveau de l'environnement de développement un graphiqueuel qui n'est pas forcément activé en production, attention, mais euh, vous avez les informations, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, vous pouvez voir comment les vous pouvez vous balader dedans et assez facilement savoir qu'est-ce qu'il qu y a dans euh, dans le, dans le schéma. Hop. Mais alors, l'autre point fort, c'est que, euh, par exemple, on a aussi la notion d'historique qui se balade à côté. Hop, je ne sais pas si je vais récupérer ma souris. Et donc là, pareil, il euh, faut savoir qu'il y a des petits trucs sympas, c'est-à-dire que, on, peut avoir, euh, on a de l'autocomplétion, donc, euh, vu qu'on a le schéma d'introspection, on peut lui dire bah, qu'au lieu de récupérer juste l'identifiant, je voudrais aussi son mail. Et du coup, on les voit passer. On peut ajouter le debug, on peut vraiment jouer avec, ce qui fait que c'est assez facile de, de récupérer. Euh. Là, par exemple, on pourrait euh, créer un utilisateur. Et là, il va me dire que c'est pas possible. Et oui, parce que moi, je l'ai déjà créé, l'utilisateur, en préparation. Donc, il faisait partie des... Euh, il faisait partie des, des utilisateurs qu'on qu avait requêté ici hop. donc si on regarde euh, on va revenir là-haut ça va vraiment bien marcher hop tac oh. et si je veux son... que ça reste quand même assez agréable à utiliser mais du coup alors ça c'est un exemple euh, de ce que vous pouvez faire au niveau du front alors il faut savoir qu'au niveau du front il euh, y a une librairie qui est particulièrement utilisé, qui s'appelle Apollo, qui a des implémentations dans un certain nombre de frameworks qui marchent très très bien que ce soit React, Vue, je crois même qu'ils ont euh, ils ont une librairie Vanilla qui vous permet de faire des requêtes GraphQL en pure Javascript si c'est ce que vous voulez faire sans avoir besoin de passer par un framework en particulier et du coup euh, là par exemple c'est ce que euh, j'ai écrit, ce que écrit euh, dans, dans un projet de démo pour pouvoir euh, permettre à un utilisateur de se loguer. Pour celle-là, euh, donc là on récupère en fait le, on récupère la mutation qui permet de, enfin qui permet de, enfin moi j'ai choisi de faire du jw, j'avais choisi de faire du jwt, donc en fait on, on lui dit que bah, la mutation pour ce, pour se loguer ça va être celle-là on va récupérer un token et en fait le token c'est du view, on va, le, on va le garder dans le local store et après on le passe dans les headers pour que bah typiquement il y a des requêtes que, qui vont être protégées ou bah si l'utilisateur n'est pas authentifié, ça va être un peu problématique. D'ailleurs, GraphQL est très pratique mais si vous avez de l'authentification sur, sur, vos, sur vos requêtes ou sur vos mutations, vous ne pourrez pas les faire avec GraphQL parce qu'entre autres sur des choses où vous, avez, où vous utilisez les headers HTTP, il les fait pas. Donc euh, pour ça, y a, vous avez un autre outil qui s'appelle Insomnia avec lequel vous pouvez jouer et en fait vous lui passez le, le, le header HTTP à chaque fois que euh, vous faites une requête. Alors, il faut faire attention. Comme je disais, euh, quand ça marche bien, ça marche bien. Quand c'est facile, euh, c'est on peut vraiment rapidement mettre en place une nouvelle... Euh, une nouvelle application, par contre, il euh, y a quelques petits soucis euh, qui aujourd'hui sont pas forcément tous résolus. Donc vous avez pr pr premièrement les, les, les soucis d'authentification. Donc, euh, bah Ça, ça va être à votre, votre back-end de gérer euh, comment il le fait. Vous allez avoir les notions de permission. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à cette ressource Est-ce que j'ai le droit d'accéder à ce champ Est-ce qu'en tant qu'utilisateur X ou Y, je peux faire cette action Et enfin, vous avez les requêtes malicieuses. Donc, Comme on disait... Euh, Concrètement si euh, demain je tape sur cette API et euh, je fais, euh, je lui dis bah je veux euh, la to-do list, je veux les to-do associés et en fait je lui dis que bah, je suis peut-être un peu con donc euh, je vais passer sur euh, je vais dans les, dans les to-do je vais redemander la to-do list et puis dans la to-do list je vais redemander les to-do en fait on peut faire des récursions comme ça pour euh, et on, vous allez complètement éclater le back-end parce que c'est pas fait pour. Donc ça, ça, ça, ça, il peut y avoir des requêtes malicieuses, ça va être des requêtes avec énormément de récursions, ça va être des requêtes qui demandent trop de temps de calcul. Donc ça, il y a des, il y a des moyens de s'en prémunir, mais encore une fois, ça va être à implémenter au niveau back-end et euh, actuellement n'a, euh, ils n'ont pas choisi de euh, pallier à ces problèmes. Mais du coup, si on va un peu plus loin pour voir est-ce que vraiment ça marche ou pas, est-ce qu'aujourd'hui euh, en production, je l'utiliserai, bah, on, va, on va avoir euh, par exemple au niveau de la sécurité, on peut mettre en place plusieurs choses pour être sûr qu'on va se prémunir sur un minimum euh, de, ces, de, ces, de ces problématiques. Donc Par exemple, bah, pour l'authentification, euh, étant donné que c'est à vous de la définir, moi j'ai cho choisi euh, de faire JWT, mais si vous avez un autre chose, euh, ce sera à vous de l'implémenter. Donc euh, vous pouvez euh, utiliser... Euh, enfin euh, par exemple avec GraphQL JWT qui est une des librairies vous pouvez mettre un NAT LOGIN REQUIRED au dessus du résolveur ce qui fait que si votre utilisateur n'est pas logué, il, il, pas euh, il verra même pas passer la requête euh, mais c'est à vous c'est à vous de faire le choix si vous, si vous choisissez par exemple je sais pas, vous, vous décidez de migrer une application qui aujourd'hui utilise du REST rien ne vous empêche euh, pour loguer votre utilisateur de passer par l'API REST et jusqu'à un moment il faudra dire à Django que euh, votre utilisateur est logué ou non et donc euh, Utilisez le résolveur pour vérifier si votre utilisateur est passé par là. Donc par exemple, avec le avec GraphQL JWT, on aurait un truc qui ressemblerait à ça. Donc on pourrait vérifier le token, lui demander et faire tout un tas de choses. Il faut faire attention à ce niveau-là, la librairie ne permet pas encore de révoquer le token côté serveur. Donc c'est pratique, mais ça peut, des, ça peut avoir des failles de sécu. Il faut faire un petit peu attention. Ça veut juste dire que globalement, vous allez révoquer votre token côté front au moment du logout. Mais ça veut aussi dire que si on pique le token de votre utilisateur par un moyen, X ou Y. Si vous n'êtes pas capable de le révoquer côté Backend, vous allez avoir quelques petits soucis. Alors Cors, ça c'est un mécanisme de protection qui normalement, si vous l'avez mis en place en production, vous dit qu'il y a une, un certain nombre d'URL et de domaines qui permettent de taper sur votre API. Donc ça, ça permet de se prémunir encore, euh, encore un petit peu d'autres euh, problématiques. Donc euh, bah, pour ceux qui font déjà du reste, Django Corseader, ça marche vachement bien. Continuez de l'utiliser. Alors ensuite, euh, ce que vous pouvez faire aussi c'est que, comme je disais, on a des requêtes malicieuses donc les requêtes malicieuses, concrètement, votre problématique ça va être, il va falloir potentiellement les arrêter avant qu'elles arrivent au résolveur donc vous pouvez utiliser soit des middleware, soit des context managers pour euh, bah, concrètement, par exemple analyser la requête, si j'ai une récursion qui dépasse euh, X ou Y, j'en je, veux pas je la boot ce que fait GitHub c'est qu'en fait, au moment où il voit passer la requête GraphQL ils calculent, euh, le, ils, ils évaluent le temps que va mettre la requête, et si elle dépasse un certain, un certain coefficient, ils disent non, on n'en veut pas. Euh... <coughs> Pardon. Mais du coup, ça va vraiment, là encore une fois, ça va être à vous de le mettre en place, ça va être à vous de définir vos propres outils et de, dé, de décider qu'est-ce qui, qu qui vous va bien et il n'y a, a pas de solution magique ce qui fait que par exemple par rapport à tout à l'heure où on avait les mutations un peu magiques ben, si vous voulez par exemple vérifier que l'utilisateur est authentifié vous ne pourrez pas les utiliser vous allez, vous allez avoir besoin de définir vos propres résolveurs et là d'ajouter de la logique donc ça ne va pas faciliter euh, le développement de votre back-end par rapport à euh, DRF ou euh, d'autres outils c'est juste plus pratique côté front parce que euh, c'est un petit peu plus facile de se balader dans l'API alors en test, ajoutez des tests. Si vous n'en faites pas, mettez des tests. C'est vachement pratique. Euh, moi, ce que en faisant, j'ai fait plusieurs essais et euh, ce que je préconise, c'est plutôt, plutôt d'utiliser euh, les requêtes du front. C'est-à-dire que vous savez, votre, enfin, vos, vos développeurs au niveau du front, ils savent de quelles ressources ils vont avoir besoin, ils savent de quelles requêtes ils vont avoir besoin. Vous pouvez tout à fait vous en servir euh, dans les tests en définissant que bah, sur telle page, on sait, enfin, sur, tel, sur tel type de résolveur, on sait qu'on peut avoir les requêtes A, B, C et D. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les mettre parce que sinon ça, vous allez ajouter de la lourdeur et de la difficulté au moment du développement, mais ça veut à minima dire que vous testez quand même votre endpoint et ce qui fait que si à un moment vos tests ne passent pas, ça veut dire que de toute façon votre front sera pété au moment où vous mettez la, la nouvelle version en prod. Donc là par exemple, ce que font GraphQL JWT, c'est qu'ils permettent d'utiliser un, un middleware pour les tests en disant bah, « je vais, je vais juste ajouter un utilisateur de login », ce qui vous permet par exemple de quand même pouvoir tester vos requêtes, même si elles sont protégées par, par le login. Alors là on arrive au... Euh, un petit problème actuel, c'est que euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous utilisez euh, Graphene Django et si vous voulez utiliser Graphene Django, euh, C'est très très bien si vous voulez faire du, des applications simples. Malheureusement, euh, actuellement, si vous avez euh, des foreign keys, des many-to-many -many qui se baladent dans vos modèles, vous allez très très vite arriver avec des requêtes qui font du 1 plus n et qui vont complètement exploser. Donc ça, ça ne veut, veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, ça veut juste dire que, euh, encore une fois, la complexité va être déplacée dans les résolveurs. Donc si vous avez besoin euh, de faire des, des select related, des prefetch related pour euh, vous assurer que tous les objets sont bien chargés au même moment, ça peut être fait dans les résolveurs. Par contre, euh, étant donné que vous pouvez voir passer un certain nombre de requêtes, euh, le, le fait de cacher, euh, ça va être, assez ça, ça va être un, un petit peu plus compliqué. Donc euh, ce qui avait fait euh, au départ, une des solutions qui est pour l'instant en train d'être étudiée, c'est le data loader, qui en fait permet de faire des promesses. Et en gros, euh, ce que ça fait, c'est une boîte un peu magique qui vous permet de récupérer des clés et des identifiants et d'envoyer un peu moins de requêtes à la base de données. Et ça permet aussi de cacher pas encore euh, très très bien documenté, ça marche pas encore tout à fait, j'ai malheureusement pas encore réussi à le faire fonctionner, donc euh, je pourrais pas vous faire plus de retours dessus, mais ça fait partie des retours, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, GraphQL c'est vachement bien, je pense que c'est une technologie qui a de l'avenir, euh, en Python euh, ça permet de faire des choses assez facilement, malheureusement euh, l'écosystème n'est pas encore tout à fait mature, aujourd'hui on est loin d'atteindre la maturité du, de l'écosystème node. Et il euh, y a plein de choses, on peut, on peut faire déjà plein de choses, ça avance très très vite. Euh, Graphene, ils ont commencé à, à faire leur, euh, leur prochain. Donc Graphene s'appuie sur un truc qui s'appelle Graphene Graphen Core. Et en fait, il y a déjà le Graphene Core Next qui est, en, qui est en préparation, qui va a priori euh, remplacer graf, Graphen Core, le Graphene Core actuel. Et lui, il vient déjà avec euh, la notion d'abonnement, euh, tout un tas de choses qui font que ça va mieux marcher et que ça sera un peu plus proche de la spec euh, qui a été. Euh, qui a été créé par Facebook, mais on n'y est pas encore. Donc je vous invite à suivre les à suivre les, les différentes évolutions. Du coup, euh, merci beaucoup. Euh, les slides sont disponibles sur GitHub. Il euh, y a un petit projet de démo qui permet de voir un peu à bah, quoi ça ressemble si vous voulez regarder un peu plus en, un peu plus en détail. Euh, J'ai essayé de mettre en place les, la notion d'abonnement, mais c'est un poil compliqué en, en ce moment. Il euh, y a différentes librairies qui se baladent et qui se battent les unes contre les autres et qui sont, il y en a qui ne sont plus tout à fait maintenues, il y en a qui sont, mais ça va venir. Enfin, je sais que c'est possible, j'ai juste pas encore trouvé le moyen de comment. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Enfin, justement, tout ce qui est erreur n'a pas été vraiment abordé au niveau des codes de retour, tout ça euh, bah Après, euh, alors la question c'est, euh, les, les codes d'erreur euh, n'ont pas, pas été abordés, alors... Euh, J'avoue que je vois un peu rien quand je regarde là-haut, mais euh, ce qui va se passer, en fait, c'est que euh, les, les, surtout les erreurs qui vont, qui vont apparaître, ça va être les erreurs de type. C'est-à-dire que si tu envoies une mutation avec euh, où tu sais que pour créer un utilisateur, tu as besoin de son, euh, son, username, son username et son password et que tu lui envoies pas, ce qui va te répondre, c'est qu'il y a un des champs qui manque. En te disant, bah écoute, euh, moi on m'a dit que, euh, enfin le, le type me dit, que euh, et, la, et la mutation me dit, je dois avoir ces deux champs, si j'en ai pas l'un des deux, il va juste te dire non c'est pas possible euh, parce que j'ai pas l'un des deux champs. Si tu lui passes par exemple euh, quelque chose qui est un entier au lieu d'être une chaîne de caractère, il va te répondre la même chose, il va te dire euh, non mais là à cet endroit là je veux un entier, si tu me passes une chaîne de caractère ça marche juste pas. Alors je vais voir si on peut, euh... alors paf. Si par exemple, on vire ce truc-là. Voilà, ça ressemble à ça. C'est du HTTP, ça répond, HTTP Après, euh, GraphQL, enfin non, c'est pas du HTTP, justement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que GraphQL, c'est juste, juste un langage de requête. Donc il se trouve que ce que vous envoyez, c'est des blobs de JSON, et ce que vous récupérez, c'est des blobs de JSON, mais par contre... C'est pas pour autant que euh, ça se présuppose que vous utilisez HTTP ou si vous voulez utiliser WebSocket ou n'importe quel autre protocole, ça passe aussi. Le seul truc que ça dit, c'est la requête que j'envoie, elle a telle tête, la requête que je récupère a telle tête. Si, au milieu ce que vous utilisez, on s'en fout. – Et du coup, est-ce que ça tire partie des codes HTTP Non, pas du tout. – D'accord. – Alors, euh, ça, là, en fait, la plupart… Enfin, la, les, les requêtes GraphQL sont envoyées sous la forme… Je ne sais pas si on les voit… Hop. là on la voit là. On la voit là que c'est envoyé, envoyé directement dans l'URL et globalement c'est un post. Donc c'est pareil, si vous utilisez de faire un get avec la même chose sur un, sur un endpoint GraphQL, bah, il se trouve que GraphN va vous dire que non ça marche pas. Il y a un code d'erreur dédié à requêtes trop complexe, trop coûteuse alors, la question c'est, est-ce qu'il y a un code d'erreur lié à requête trop coûteuse Alors comme je l'ai dit, requête trop coûteuse, ça va présupposer que c'est euh, le back-end qui la gère. Donc si c'est le back-end qui la gère, c'est à toi de dire, euh, bah, l'erreur c'est ça. Mais du coup, euh, c'est pas implémenté dans le et c'est pas dans la spec. Ça c'est vraiment, vraiment de l'optimisation pour, euh, pour être sûr que le service reste en bonne santé. Donc ça, ça va être complètement à, à la décharge de l'équipe qui choisit de faire le bac. La spécification euh, actuelle la désigne des codes d'erreur Ou c'est... Bah, de alors, la question, c'est est-ce que la spécification définit des codes d'erreur Oui et non. Elle définit les codes d'erreur qui sont liés au langage, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, validation des types, euh, est-ce que, la, est -ce que euh, les, les, les braquettes sont bien mis au bon endroit, est-ce que, est que, est que, est que sémantiquement, la requête a du sens Là, oui, il y a des codes d'erreurs qui sont définis. Typiquement, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure euh, qui est là. Bah non, il manque un argument. Par contre, pour toutes les autres erreurs, ça va être, à, ça va être au back-end de les implémenter. Oui Pour la résolution du query, est-ce qu'on a accès à un objet request, par exemple, ou à un enfin, user connecté en cours pour faire petit par exemple Alors, la question, c'est, euh, pour, les, pour les requêtes, est-ce qu'on peut récupérer l'utilisateur C'est ça ouais. Alors, il se trouve que oui. Pardon. Il se trouve que oui, donc euh, par exemple, euh, dans Graphene Django, on peut utiliser le contexte. Donc s'il y a des choses qui sont passées dedans, entre autres un utilisateur logué, on peut le récupérer. Euh, Je n'ai pas très bien compris la notion d'abonnement. Euh, le but c'est C'est de maintenir la connexion ouverte entre le client et serveur Alors la question c'est euh, de, que de préciser la notion d'abonnement. Alors la notion d'abonnement c'est vraiment euh, le principe c'est que euh, on va euh, l'utiliser surtout pour des endroits où on a besoin d'une mise à jour rapide et automatique du client. Donc typiquement ça va être euh, on peut prendre l'exemple d'un chat. Donc, euh, on n'utiliserait pas forcément euh, GraphQL pour le faire mais euh, l'idée ça va être que j'ai un utilisateur qui va modifier quelque chose sur l'un des objets et je veux notifier les autres utilisateurs qui sont en train de travailler sur ce même objet, que ça a eu lieu. Et donc, euh, ce qui se passe en fait derrière, c'est que c'est du WebSocket. Euh, après, tu pourrais, euh, par exemple, il y, y a certaines librairies qui, euh, qui se pluggent directement dans les modèles Django et qui, défi qui permettent de définir une notion d'abonnement à chaque fois qu'un modèle a été modifié. Donc à chaque fois que tu rajoutes un objet, que tu le, que tu le mets à jour, que tu le détruis. Et donc, euh, bah, typiquement, ça va être euh, l'exemple Facebook. Euh, J'ai euh, mon ami A... Qui a posté euh, qui a posté telle telle information. Je suis en train de je suis en train de le regarder et je vois les likes et les commentaires au fur et à mesure. Donc là c'est le en fait ce que ça fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est rajouté le serveur le serveur le voit, notifie euh, les clients qui sont connectés sur ce fameux poste et euh, à ce moment là le front-end rajoute et recharge ou ne recharge pas. Enfin ça dépend de comment il est défini euh, le contenu. C'est vraiment pour faire de la enfin c'est vraiment pour faire de la, de la mise à jour en direct. J'ai une concernant les requêtes en lecture. Est-ce qu'il y a moyen de faire des parties conditionnelles dedans Alors, la question c'est est-ce que pour les requêtes en lecture, il y a possibilité de faire des euh, requêtes conditionnelles Alors, qu'est-ce que tu appelles conditionnel déjà Par exemple, euh, s'il y a une partie euh, de la requête qu'on et l'autre où ça dépend des droits de l'utilisateur Alors. Euh... Du coup, les, le conditionnel euh, est possible côté front. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre des, tu peux mettre des conditions dans, le, dans la requête directement en disant qu'en fonction de, par exemple, une variable A ou une variable B, tu récupères tel ou tel champ. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, tu peux dire côté back-end que tu vas euh, utiliser ou non telle partie. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par exemple GitHub, il y a une partie de l'API que tu ne vois pas. Bon, au même titre, si tu, as des, euh, si tu as des objets qui ne doivent pas être, qui ne doivent pas être requêtés par un, si un utilisateur n'est pas logué, mais bah en fait ça revient à faire ce travail là après donc soit tu vas utiliser par exemple des choses comme le at login required qui peut, qui peut être pratique mais après ça va être à toi dans ton résolveur de dire euh, alors si mon utilisateur est super user il a pas le droit de récupérer ses, il, il a le droit de récupérer tous les champs si mon utilisateur n'est pas super user je veux pas qu'il ait accès à ça parce qu'il n'a pas les permissions mais ça, ça la logique est à faire dans le résolveur donc si tu veux que ce qui est quelque chose de conditionnel ça va être à toi de le faire faut bien faut bien se rendre compte par contre que euh, au niveau de l'introspection par exemple là tu vas mettre, ça va être plus difficile de travailler à partir plus tu mets de choses qui ont des conditions plus ça va être compliqué et plus au moment du, du où tu vas travailler sur le front il va falloir que bah, par exemple tes développeurs ils soient tous super users parce que concrètement s'ils ne voient pas au, niveau de, au moment de l'introspection la totalité du schéma bah, ça, perd, ça, ça va perdre un petit peu de son intérêt au niveau de, de la sécurité des champs, enfin de ne pas être schéma, schéma DB en un coût, un peu le, le truc par déco, il y a moyen de, de facilement bloquer les champs, par exemple le champ password ne peut pas être pris dans une query ou que les messages privés d'un user alors, question, exemple, alors, la... Messages, la alors la question c'est pour la, la sécurité et pour la gestion des champs est-ce que qu'il euh, est possible de euh, ne pas les exposer Alors oui encore une fois c'est le résolveur qui fait le boulot donc c'est à dire que euh, à partir du moment où par exemple tu as récupéré l'utilisateur du contexte il n'y a absolument rien qui t'empêche de dire que euh, quand je récupère bah, par exemple euh, on, on prenait les to do, moi si j'ai des to do list euh, il est possible que je dois je ne puisse pas voir la to-do list de mes collègues ou la to-do list des autres utilisateurs. Mais ça, c'est le résolveur qui va aller les chercher. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu vas définir ton... Euh, par exemple, tu dis que tu veux récupérer la totalité des to-do list, ben, en tant que développeur, tu sais qu'il y en a plus. Mais en tant qu'utilisateur, tu veux, tu veux a priori récupérer juste les tiennes. Si En tout cas, si tu es sur ton profil. Au niveau du schéma d'introspection euh, alors ça, c'est plus compliqué, parce que le schéma d'introspection, il va être récupéré avec l'utilisateur courant. Donc c'est-à-dire que si tu prends le profil d'un utilisateur, le schéma d'introspection que tu vas avoir est le schéma que tu récupéreras. Mais ça ne va pas te présupposer que tu n'auras enfin pas, pas, pas la documentation. Par contre, rien ne t'empêche, quand toi tu définis ici tes champs, de le préciser là la question c'est est ce que le résolveur c'est pas un truc gigantesque alors le résolveur il est aussi gros que tu vas vouloir le faire enfin est ce que les serializer drf c'est pas un truc gigantesque <rire> C'est la même chose, c'est si sûr que si, si ton architecture est mal faite et que tu te retrouves avec des objets énormes et des blobs énormes, bah fondamentalement, oui, ils vont être énormes. Après, ça dépend de ton découpage et de comment tu fais. Comme je disais, c'est sûr, si tu as dans tes objets en base, tu as des choses qui ont 100 champs, bah, oui, ton résolveur, fatalement, il va être gros. Mais après, est-ce que si tu as 100 champs, est-ce qu'à est priori, tu devrais avoir un objet avec autant de champs dedans ou est-ce qu'à priori, tu veux exposer ta base de données telle qu'elle pas forcément. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va peut-être falloir que tu redéfinisses tes types et que du coup tu ne vas pas exposer directement. Moi je pense que c'est plutôt dans le cadre justement de l'exclusivité dans la query et du fait de pouvoir. En tout cas, c'est complexe de structurer ça. Alors. Euh... La, la, toujours, on est toujours sur la question de la sécurisation des résolveurs alors ça c'est difficile mais ça c'est difficile sur toutes les applications la sécurité c'est jamais c'est jamais simple donc j'ai malheureusement pas assez creusé pour avoir une réponse définitive juste effectivement c'est le résolveur mais ça ça fait partie des choses où c'est quand tu, tu auras un cas qui va vraiment te demander de le faire mais tu peux déjà te pallier entre les courses, les, les, les, les, les les conditionnels mettre un middleware pour être sûr que ta requête n'est pas malissue, enfin, pas trop malicieuse ou euh, tu peux même choisir par exemple il euh, <coughs> y a une des solutions dont j'en avais pas parlé c'est euh, ce que tu fais en fait c'est que euh, tu, du côté front on peut très bien avoir des fichiers .gql donc qui sont en gros les fichiers des requêtes qui vont être envoyés par le front et qui vont être utilisés par exemple par des composants. Donc ça c'est pratique, mais c'est doublement pratique parce qu'en fait, ces fichiers GQL, vous pouvez très bien les récupérer euh, au niveau du bac et dire que si c'est une autre requête que celle-là qui passe, on la boot. Donc après, c'est comme je disais, ça, va être, ça dépend de la stack, ça dépend de l'architecture du projet, ça va dépendre de pas mal de choses, mais ça, ça va être vraiment au bac de l'implémenter. Oui Tu as parlé de, de, des requêtes, est-ce qu'on peut faire des requêtes sur des likes des formes de, pour retrouver des listes ou des genres de choses euh, Je veux bien que tu recommences s'il te plaît. On peut faire des requêtes sur des likes pour euh, chercher euh, des listes de personnes ou des listes de... Bah, euh, alors la question c'est est-ce qu'on peut faire des requêtes par exemple sur des listes, c'est ça ouais, ouais. Bah, là, euh... Par exemple je cherchais tous les données qui comportent le mot... Euh alors le, du coup la question c'est plus est ce qu'on peut filtrer les, les objets qu'on cherche oui on peut filtrer les objets qu'on cherche donc euh, par exemple on pourrait dire euh, moi je veux euh, tous les tout doux mais uniquement de la liste avec l'ID numéro 2 oui, ça, du ça, coup du coup ça c'est possible après pour faire des filtres un peu plus custom il fait, en fait, ils vont être définis au, moment de, au, au niveau des résolveurs, c'est-à-dire que, enfin euh, non, pardon, au niveau du type. C'est-à-dire que, le, par exemple, on peut récupérer un type d'un euh, modèle et on peut lui dire qu'en plus de ça, on va lui ajouter euh, tel, ou tel, euh, tel ou tel champ. Et du coup, c'est ces champs qui vont permettre de filtrer. Donc, par exemple, on pourrait ajouter euh, un filtre qu'on balance dans un Q quelque chose dans Django, et on ressort, enfin, euh, on, on, on adapte le query set en fonction de ça. Donc, c'est possible. Mais ça, c'est juste que ça suppose qu'il euh, faut qu'à un moment, le, le champ, filtre, il soit exposé. Donc soit via le type, soit, euh, soit via autrement, soit ça va être en fait quelque chose qui est déjà défini, soit ça va être quelque chose à ajouter. Donc euh, par exemple, euh, il y a le... Donc euh, Facebook, eux, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont allés un tout petit peu plus loin que, que le GraphQL que j'ai présenté là. Ils utilisent un truc qui s'appelle Relay, qui permet entre autres de faire de la pagination, de la recherche via curseur, etc. Et eux, par exemple, dans, dans Graphene. Donc c'est un peu le, le, défaut, que, le défaut de Graphene, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes mais qui sont implémentées uniquement pour relay pour le moment. Mais ça permet de, de dire que je veux les, les quatre premiers, je veux les cinq derniers, je veux ceux entre, les, entre le numéro de temps et le numéro de temps. Ça, enfin, ça, ça permet un, filtre, un filtrage qui est un peu plus facile et ça permet entre autres de faire de la pagination. Mais euh, c'est pré-implémenté si vous, si vous utilisez relay avec Graphene, mais ça ne présuppose pas que vous ne pouvez pas le faire. Oui. Euh, merci pour ta presse Le, La fin ça conclut sur la souscription. C'est un truc qui euh, est un peu vague pour l'instant Chez vous Est-ce que, est que tu sais comment techniquement ça se passe Il y a un WebSocket euh, Comment est-ce qu'il enfin, est qu interagit J'ai fait une recherche vite fait Et il mentionnait MQTT Alors euh, euh, la question c'est sur Comment concrètement on implémente les subscriptions C'est ça ouais. Alors euh, les subscriptions ça va surtout être, enfin c'est implémenté à beaucoup d'endroits avec du WebSocket. Donc euh, par exemple, euh, enfin, moi j'ai regardé pas mal de librairies, de librairies différentes quand j'ai préparé la conférence. Il euh, y a des endroits où c'est du WebSocket pur, il y a des endroits où c'est euh, du channels, qui est, du channels qui, est, qui est utilisé avec du Django. Il euh, y a des endroits après, euh, malheureusement aujourd'hui euh, la documentation est encore plus pas très présente. Euh, il y a beaucoup de librairies qui servent un peu à la même chose parce que ce sont des initiatives de, de personnes qui ont trouvé que le développement de Graphene était un peu trop lent et qui du coup ont essayé de, de créer leur propre truc. Euh, comme je le disais, il y a, a Graphene Core Next qui arrive, qui a priori aura déjà la notion de subscriptions. Par contre, euh, pour tout ce qui est, pour tout ce qui sera euh, implémentation du serveur WebSocket, a priori c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a euh, une librairie, je crois, qui s'appelle GraphQL WS qui euh, se plug dans du euh, dans du dans du Channels avec du Django, mais j'ai pas eu le temps de creuser plus loin que ça parce qu'il se trouve que la doc n'est pas très très précise et qu'il a fallu que je commence à mettre le nez dans le code pour trouver comment ça fonctionnait. Mais je sais que ça existe pour, pour être passé sur les issues, pour avoir regardé comment ça fonctionne dans le code, c'est possible. C'est juste que c'est pas trivial. Du coup, pour préciser, de, de, tu as commencé ta presse en disant euh, « Brest, c'est pas… Euh... » c'est Pas spécifié, GraphQL c'est spécifié. Là du coup, ce mécanisme-là, le transport de la réponse, il n'est pas. C'est libre à l'implémentation, tu peux choisir oui. ce que tu veux. Oui, encore, encore une fois, c'est ça. Alors le, la question, c'est euh, que pour le, la notion de subscription, on fait pas de. Fin, GraphQL ne présuppose pas du, de ce qu'on utilise pour le transport. Absolument. Comme je disais, GraphQL c'est un langage de requête. Tout ce qui présuppose, c'est la tête et la réponse que, tu en, que, tu, que vont avoir tes subscriptions. Okay. C'est-à-dire qu'elles vont, elles doivent, elles doivent, euh, elles doivent avoir une cer un certain aspect qui est défini dans la RFC euh, qui a été publié par Facebook, que je vous invite, euh, oui, ou que, enfin, que, qui est une RFC de je ne sais plus combien de, de pages où ils définissent exactement comment fonctionne le langage, quels sont les types, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment implémenter les pro ses propres types. Euh, si GraphQL vous, in vous intéresse, je vous invite à passer dessus, même ne serait-ce que rapidement pour avoir une bonne idée de ce que ça fait. Mais effectivement, euh, comme je disais, GraphQL ne présuppose pas du transport. Ça peut être du HTTP, ça peut être du WebSocket, ça peut être ce qu'on veut. C il il, il s'en moque. C'est bon pour tout le monde Bien, merci.